Vous possédez un cours Moodle et vous vous êtes inscrit à la formation, alors euh, rien de plus facile, vous pouvez récupérer votre cours sur votre serveur si vous désirez le bonifier dans le cadre de la formation. Mon écran de gauche ici représente un cours qui euh, serait par exemple sur euh, le serveur de ma commission scolaire, votre cours. Et euh, vous arrivez ici à droite avec euh, l'espace personnel qu'on a créé pour vous dans le cadre de la formation. Donc, mon souhait, c'est de récupérer les choses que je possède afin de les bonifier dans le cadre de la formation. Donc, je vais vous expliquer comment importer et exporter un cours d'une plateforme à une autre. Donc, sur mon serveur actuel, ici, selon le thème, ça peut varier légèrement, mais normalement, vous trouvez une zone pour régler les paramètres, et c'est possible de faire une sauvegarde de votre cours. Donc, lorsque vous faites la sauvegarde... Vous n'incluez pas les utilisateurs, les données, là, vous ne les sortez pas de votre organisation et vous passez à la dernière étape. Donc, ce que ça vient de créer, ça, c'est un fichier. La taille, la durée peut varier. Euh, donc, c'est le fichier de mon cours. Je vais le télécharger, ce fichier. Il apparaît ici sur mon bureau. Donc, côté euh, ici, ENA. Donc, dans le cadre de, de votre formation, vous pouvez faire l'inverse. Donc là, euh, la sauvegarde est étant faite, euh, du point de vue ici euh, du serveur, donc nous, on va, ne on va, va pas sauvegarder, mais on va plutôt euh, euh, restaurer. Donc, nous allons restaurer euh, ceci, le fameux fichier de sauvegarde là, provenant de l'autre serveur. Continuer. Puis on va me demander « Est-ce que c'est un nouveau cours? » Non, vous n'avez pas les droits, euh, les enseignants, de créer des cours par défaut. Donc, dans le fond, ce qu'il faudrait faire, nous, c'est fusionner le cours sauvegardé avec ce cours. Donc, on clique ici. Est-ce qu'on conserve les méthodes d'inscription de l'autre plateforme? Non, on veut juste les contenus. Donc, je vais dire « Suivant ». Écraser la configuration du cours actuel euh, vous vous trouveriez à changer le nom, etc. Donc, euh, on va plutôt conserver les choses telles qu'elles sont. Donc, on va laisser ça à nom. On va faire suivant. Effectuer la restauration. Donc, maintenant, c'est quoi le changement? Vous voyez ici, si je reviens à mon cours... Dans mon cours, j'avais un message de bienvenue, mais j'avais aussi, ici, voyez, mon activité, consulte à prof. Donc, on voit que l'importation ici a réussi. Donc, vous avez découvert comment sauvegarder un cours, puis ici, comment importer le cours.